Changer, je ne me reconnais plus. tellement changé je ne me reconnais plus na toi et je te loue mon dieu oui je fléchis les genoux devant toi et je te loue reconnais plus, non, non, non, non, non, non, Tu as fait de moi une créature Une nouvelle créature Qui reconnaît son créateur C'est ton amour qui m'a transformée Qui m'a tellement changé, Je ne me reconnais plus Non, non, non, non, non Tu as fait de moi une créature Une nouvelle créature Reconnais son créateur. Personne ne pourra te détrôner. La place du roi t'est réservée. À jamais dans mon cœur Je fléchis les genoux devant toi Et je te loue mon Dieu Oui je fléchis les genoux devant toi Et je te loue mon Dieu notre louange. Ah, Celle-là, elle est assez récente. Euh, J'espère qu'elle va vraiment euh, vous parler. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, tu es le seul. L'unique, le véritable Dieu, nul n'est comparable à toi, nul ne peut te détrôner. Tu règnes à jamais, jamais, jamais, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, tu es le seul.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 L'agneau immolé de Dieu règne sur son trône, le voici qui vient. Il est en chemin couronné de gloire, Lumine comme le soleil de couleur blanche. Semblable à de la neige, les yeux remplis de flammes de feu. Les yeux remplis de flammes de feu qui transpercent qui transperce mon cœur Nous t'adorons Nous t'élevons Seigneur car tu es le seul l'unique véritable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 Qui a donné sa vie, le voici qui vient. Il est en chemin. Voici le bon berger de nos âmes. Qui a donné sa vie, le voici qui vient. Il est en chemin, vêtu d'une robe, un sceptre royal à la main, une ceinture d'or. La vérité a ses Une épée sortant de sa bouche Une épée sortant de sa bouche Qui transperce nos cœurs Qui transperce nos cœurs Nous t'adorons nous t'élevons Seigneur car tu es le seul L'unique, le véritable Dieu nul n'est comparable à toi Nul ne peut te détrôner Tu règne jamais, jamais, jamais Jamais, jamais, jamais Oh oh, oh. Tu règne jamais, jamais, jamais tu rénas jamais, jamais, jamais Ou oh, tu rénas jamais. J'ai Judas, Judas, Judas, Judas, Juda, lion de la tribu de Judas Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas. Majesté des seigneurs l'alpha et l'ominat Seigneur des Seigneurs Judas, le lion de la tribu de Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas. Majesté ouh, ouh, Majesté Nous nous prosternons Majesté Majesté Just est en anglais, ça s'appelle No Matter What ça veut dire peu importe ce qu'il se passe j'ai choisi de combattre à tes côtés, c'est ce qu'elle dit peu importe si je souffre, peu importe si je dois boire cette coupe de souffrance, je resterai près de toi, j'ai choisi d'être près de toi j'ai choisi de me battre à côté de toi c'est ce que raconte cette chanson Of suffering, I'll stay with you even if I'm broken, tear down and abused even if I have to drink that cup of suffering, Lord. I'll stay with you. sign the so. Drink that cup of suffering. I will stay with you. that power. Je vais vous en faire une, et enfin, encore deux. I'm <laughs> Tout n'est que grâce, quelle louange mériterais-je Tout n'est que grâce, en quoi me glorifierais-je C'est ton trône, mon prince Tu t'es dépouillé de ta gloire Tu as... Tu ton trône, mon prince Tu t'es dépouillé de ta gloire Tu as voulu être semblable à nous Tu as marché comme un homme Tu as connu toutes nos souffrances Tu as eu faim et soif Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas admirer un Dieu qui s'est humilié pour moi Qui a tout laissé pour moi humilié pour moi Jésus-Christ sur la croix Tu m'as montré que donner sa vie Est le plus bel acte qui soit Tu as voulu m'apprendre Tu as voulu me faire comprendre Ce qu'était l'amour véritable En me donnant pour mon tel Jésus-Christ sur la croix tu m'as montré que donner sa vie est le plus bel acte qui soit. Mm -hmm. Comment ne pas aimer un Dieu qui s'est sacrifié pour moi, qui a tout laissé pour moi? Comment ne pas admirer un Dieu?